Bonjour, donc dans ce cours, on va vraiment prendre le temps de comprendre comment marchent les méthodes de classe. Donc normalement, vous avez fait l'exercice avec le compteur et puis vous avez fait une méthode de classe. Ça a marché très bien. Maintenant, on va vraiment regarder pour que vous y ayez compris une fois pour toutes. Donc ce que vous allez apprendre dans ce cours, c'est qu'en fait, dans Faro, il n'y a pas de différence entre une méthode de classe et une méthode d'instance au niveau de la recherche de la méthode. C'est le même. Il n'y a qu'un seul mécanisme de recherche de méthode euh, qui est invoqué et qui est utilisé, et qui existe d'ailleurs, qui a été défini dans la machine virtuelle. Et vous allez voir que alors qu'on aurait pu dire que les méthodes de classe en première, en première approche sont comme des méthodes statiques en Java, ce n'est pas le cas. En fait, elles sont dynamiquement liées. Ça veut dire qu'il y a une recherche à l'exécution qui se fait, alors qu'en Java, typiquement, les méthodes statiques ne sont pas cher cherchées dynamiquement. Donc regardons comment ça marche. En fait, ce que vous avez vu, c'est que il n'y a qu'une seule recherche de méthode qui commence toujours dans la classe du receveur. Donc si la méthode est définie dans la, dans, dans la classe, alors elle est rendue, sinon on va chercher dans la super classe. Donc ce que ça donne graphiquement, hein, c'est que j'ai mon instance de la classe compteur, quand je lui envoie le message incrémente, qu'est-ce qui va se passer Première étape, je cherche dans la classe de la, du, du compteur et je remonte. Donc si j'ai incrémente, bah, il est défini là, Si c'est euh, une méthode qui est définie plus haut dans la hiérarchie, elle sera cherchée plus haut. Et en fait, ce mécanisme-là, dans Faro, il est utilisé, il n'y en a qu'un, il est utilisé aussi bien pour les instances que pour les classes. Donc, quand vous avez fait l'exercice avec la classe compteur et que vous avez envoyé le message with value à la classe compteur pour créer une instance, qu'est-ce qui s'est passé La classe compteur est instance d'une classe qui s'appelle compteur et on a cherché, on a d'abord été, on a suivi le même principe que précédemment, on a cherché dans la classe du receveur, le receveur c'était compteur, donc on a cherché dans la classe compteur-class, on a trouvé la méthode withValue et on appliqué sur l'a appliquée sur le receveur et ça nous a rendu une nouvelle instance. Donc on a appliqué exactement le même procédé que pour les messages qu'on envoyait à une instance de la classe compteur. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une classe, en fait, finalement, dans Faro Une classe, c'est une instance. C'est une instance, c'est un objet, comme tous les objets, puisque de toute façon, dans Faro, il n'y a que des objets, donc une classe est une instance d'une autre classe qu'on appelle une métaclasse. C'est juste pour les distinguer. En fait, une métaclasse, c'est juste une classe dont les instances sont des classes. Pour faire la différence entre les instances terminales et les instances qui sont des classes. Donc maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que la classe compteur, c'est ce que je dis dans cette ligne-là, la classe Compteur est l'unique instance de la classe Compteur Classe. Et cette classe Compteur Classe, elle est créée automatiquement, ça veut dire que vous n'en êtes pas rendu compte, hein, mais quand vous avez défini la classe Compteur, le système a automatiquement créé la classe Compteur Classe et cette classe Compteur Classe a créé la classe Compteur. -class. Donc il vous a donné l'illusion que vous ne créez qu'une qu une seule classe, mais en fait vous en avez créé deux. Et ce qu'il faut voir dans Faro, c'est que tout les classes d'une classe qui s'appellerait XXX s'appellent class. Donc si j'ai compteur, la classe de compteur, ça sera compteur classe, systématiquement. Donc, en fait, dans la réalité, ce que vous faites, on vous montre juste comment ça fonctionne. On aurait très bien pu, par ailleurs, ne pas vous l'expliquer. Hein. Mais ça veut dire que quand le browser vous montre la classe compteur, il vous montre le code qui va être exécuté sur les instances de cette classe. Ça veut dire que « incrémente » là, c'est le code qui va être exécuté sur cette instance-là. Quand vous cliquez sur le bouton « classe », pour définir une méthode de classe, il vous montre le code qui va être exécuté sur cet objet-là. Et en fait, si on regarde, quand j'envoie le message « incrémente » à l'instance compteur, je vais chercher dans la classe compteur ah bah tiens, c'est bien cette méthode-là qui est exécutée. Quand j'envoie le message with value à la classe compteur, où est-ce que je vais chercher? Je vais chercher dans sa classe. donc je suis ce lien-là et donc c'est bien cette méthode-là. Donc qu'est-ce que vous devez savoir en fait? Une classe c'est un objet dans Pharo. Les classes peuvent recevoir des messages. Hein. D'ailleurs, je vous l'avais dit euh, quand on a fait la, la syntaxe, je vous ai dit euh, date today, bah c'est quoi C'est bien un message qu'on a envoyé à une classe. Il n'y a pas d'élément syntaxique différenciant. C'est la même chose qu'envoyer un message syntaxiquement à une instance. Et de plus, là, ce que ce cours vous montre, c'est qu'il n'y a qu'une seule recherche de la méthode. Les méthodes de classe sont recherchées dynamiquement, comme les méthodes d'instance, Où est-ce qu'elles sont recherchées Dans la classe du receveur. Quand c'est une instance, c'est recherché dans la classe. Quand c'est une instance de classe, comme la classe compteur, c'est recherché dans la métaclasse, donc dans la classe qui s'appelle compteur-classe. Donc Une classe en fait est une instance d'une autre classe qui s'appelle une métaclasse et il n'y a qu'un seul lookup qui fonctionne. Donc on va revenir sur cette notion-là lors de la dernière séance pour dans le cours qui s'appelle Understanding Metaclass et on va revisiter et on va, vous, on va ouvrir vraiment le capot de Pharo et vous montrer comment ça fonctionne et que c'est complètement uniforme.